Mmh. Bonne nuit Alexandre. Je suis désolé d'avoir annoncé la nouvelle du décès de Juan. C'était il y a 30 minutes et nous ne connaissons pas la cause exacte du décès. Aujourd'hui il s'est réveillé avec une douleur au ventre, il a été transféré à l'hôpital et il semble que c'est là qu'il a eu une crise cardiaque. Bien que nous ne sachions toujours pas la raison du décès, ce fut il y a seulement 30 minutes et on sait toujours pas tous les détails. Je ne voulais pas que vous appreniez cette nouvelle, mais vous, le forum 18-25, vous êtes très bien comporté avec lui. Alors vous mettiez de savoir autant. Un câlin à vous. mais là, il C'est un petit peu la chambre.